J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler d'amour Puisque c'est la semaine de la Saint Valentin, non en fait justement Je préfère rigoler de l'amour là plutôt Vous le savez j'ai fait deux éditions Des vidéos sur vos pires VDM Vos pires anecdotes et je me suis dit Vu que c'est la semaine de la Saint Valentin Rigolons un petit peu de vos malheurs qui parlent D'amour, donc je vous ai demandé tout ça Sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre Parce que c'est là que je vous demande en général ce genre de truc Très de blabla et Alors, vous m'avez bombardé. Bombardé. Eh, eh, eh, je suis trop curieuse, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de, de, de me foutre de votre gueule. <rires> C'était avec mon ex. Un jour, je suis allée dormir chez lui et il m'a dit Tiens, t'as oublié cette barrette le week-end passé. J'ai jamais porté de barrette de ma vie, C'est s'est cramé tout seul, ce con. Pardon. Ça y est, on commence direct dans l'infidélité. Quel plaisir. Ah là là, les gens qui trompent leurs copains et leurs copines déjà déjà mais fais le bien au moins je sais pas genre te crame pas tout seul premier rendez-vous avec un mec je veux aller pisser mais un... oh non encore des histoires de pipi caca je vais encore paraître pour une mafie mature à hein, rigoler de ça donc premier rendez-vous avec un mec je veux aller pisser à un moment mais je me suis retenue de péter toute la soirée encore un vieux pet bruyant m'a échappé a résonné dans les toilettes <rire> je n'ai pas réussi à faire pipi <rire> Ça, c'est un truc que les mecs, vu qu'ils pissent debout, ils connaissent pas, mais vu que nous, on pisse assise. Non, Marco, vous avez compris, de toute façon. Oh J'étais restée pendant un an et demi avec mon ex. J'avais des doutes sur sa fidélité. J'ai peur. MDR, c'est sa mère qui m'a annoncé après notre rupture que Will oui, m'avait bien trompé. Il a jamais assumé. Ah ouais, c'est la belle-mère. Enfin, l'ex-belle-mère. Même mon frigo, il est choqué là. En seconde, j'étais en couple avec un garçon de mon lycée. C'était le genre de mec qui était super connu dans le lycée. Je suis restée un mois avec, mais j'étais super accrochée à lui. Et au moment des un mois, il m'annonçait qu'en fait, c'était un pari avec ses potes et qu'il m'aimait pas. Mais ça, je crois que c'était un truc de gros connard qu'on voyait que dans les films. Ça existe vraiment les gens qui osent faire ça Oh, ça m'agace. <rire> en fait, je vais être énervée dans la vidéo, je vais pas rigoler, je vais juste être vénère. <rire> Alors, ma pire VDM de Saint-Valentin est horrible. J'ai peut-être en fait euh, relancé euh, des mauvais souvenirs dans, dans vos villes. Contexte, semaine de la Saint-Valentin, j'attends que mon cher et tendre me propose quelque chose. Tu vois, je fais genre, ouais, c'est commercial. <rire> Mais en vrai, j'attends un truc, mais rien. Le jour fatidique, toujours rien, sauf un petit message. Il m'emmène à notre resto, on se retrouve là-bas. Je me prépare, et forcément je suis en retard, donc je fonce, je me gare. Je pense repérer sa voiture, je crois l'apercevoir, le serveur est déjà à sa table, merde. Je me dépêche, je m'installe, je m'excuse, je regarde vite fait le menu et je commande. Gros blanc, je relève ma tête, et un gars inconnu devant sa meuf, debout à côté, en train de me fixer... Le serveur comprend pas, le pire moment de gêne de ma vie, horrible, je m'excuse une dizaine de fois, je sors hyper honteuse, j'appelle mon mec pour savoir où il est. Oh, il était à la maison, le resto c'était pour le lendemain, j'ai mal lu son message. Résultat passage au McDo et soirée console. <rire> et ah, moi j'imagine grave le couple qui était en mode, elle veut quoi elle Comment t'as pu confondre ton gars avec un inconnu Coucou, alors moi c'était une rupture, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc un beau jour, après mon boulot, jour où j'ai le malheur de finir en avance... Oh non, ça pue du cul, ça, ça pue, ça pue, ça pue du cul Comme d'habitude, je frappe à sa porte d'entrée, je ne le trouve pas dans son salon, donc j'ai pensé qu'il se reposait dans sa chambre. Je vais dans sa chambre, et là, il se reposait pas, il est en train de se taper son meilleur plan à trois, avec un couple d'amis, et dans le lit conjugal en plus. Comment dire que maintenant j'en rime, ils ont vite pris tous les trois leurs affaires et dehors, je pense que le garçon a compris la rupture sur ce moment... Car je ne l'ai jamais revu. Bah ben, tu m'étonnes. <rire> C'est quoi vos... vos copains et vos copines là les gars Pourquoi tromper Si t'es tendé d'aller voir ailleurs, ça veut dire que ta relation ne te convient plus. Donc tu quittes la personne et après tu vas voir ailleurs. Je sais pas, fait les choses dans l'ordre mec. Ou Première vacances dans un super hôtel avec mon copain qui est devenu mon mari. Oh enfin Enfin une bonne nouvelle dans ces histoires J'ai eu la gastro, oh non, oh non. Et j'ai bouché les toilettes de la chambre. J'ai dû appeler le service d'hôtel et mon copain s'en est aperçu. Il était mort de rire, moi mort de honte. Ça va s'il si a rigolé. Oh, c'est bien, il a désamorcé. Comme quoi une histoire de merde ne l'a pas empêché qu'on se marie. Et une magnifique petite fille. Oh le jeu de mots était magnifique, ça si. Ça c'est incroyable. Il y a des gens, ils te larguent pour un oui, pour un non. Il y a des gens... Tu fais un truc comme ça et il ton mari. Eh ben moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, putain enfin des bonnes nouvelles. Coucou alors te fous pas de moi <rire> C'est pas mon genre. J'étais chez mon ex qui était mon copain au moment là et on dormait. J'ai fait un rêve où j'étais en train d'aller aux toilettes. Bien évidemment je me réveille et je vois que finalement je m'étais fait pipi dessus. Donc dans son lit je me suis réveillée mais pas lui. Je suis partie me laver, me changer, je suis revenue, il avait toujours pas calé. Du coup je me suis mise au bout du lit, j'ai laissé dormir dans mon pipi. mais <rire> En fait, j'allais t'engueuler, mais je sais pas comment j'aurais réagi, moi. C'est chaud, parce que le lendemain, il s'est forcément réveillé et c'était encore humide ou ça pue à le pipi. Donc il a forcément calé. Un mec sur qui j'étais voulait faire un piccolo version caliente en soirée. Sauf que personne n'avait la version, j'ai payé pour la voir. Et toutes les actions qu'il devait faire, il les a faites avec sur une autre fille. Oh non, t'as payé pour au final Non Et encore mieux, il y avait la question préfères-tu coucher avec truc ou machin Sachant que truc, c'était lui et machin, c'était moi. Bah, il préférait coucher avec lui-même. Bref, j'ai payé pour me prendre un râteau à distance. C'est Eh, Je suis la pire pour vous remonter le moral, je suis désolée. Mais c'est à moi que vous remontez le moral, les gars. Vos histoires, elles sont pires que moi. Quelqu'un qui m'a juste envoyé, genre, se faire larguer par mail par un informaticien. J'ai l'impression de me faire engueuler. Mais moi, j'ai rien fait. À... Euh, genre, ouais, ça c'est une bonne BDM, ouais. C'est ironique un peu quand même. <rire> ah Pardon. Avec mon copain, un jour, on faisait nos petits trucs. Oh, c'est mignon, comment tu dis ça Quand deux chauves-souris sont rentrés par la fenêtre. Non, mais euh. C'est quoi, quoi vos vies C'est quoi ça Mais c'est chauve-souris Je. Au collège, j'ai quitté mon petit copain parce qu'il avait éternué. <t 'en> Et un morceau d'éternuement lui est au-dessus de la bouche, ça me dégoûte Ça m'a dégoûté j'ai plus jamais voulu qu'il m'embrasse, je l'ai quitté par SMS, je suis horrible, mais oui, t'es horrible c'est pas bien de faire ça C'est maintenant que t'avais plus envie de l'embrasser Non mais c'est pas bien Fais pas ça là Je fais exprès d'engueuler des gens et toi tu me dis que t'as fait ça Un des premiers dates avec mon copain actuel balade le long du port près de chez... Près de chez... Une mouette passe au-dessus de nous, elle me chie dessus, sur la veste et dans les cheveux. On s'est donc retrouvé dans des toilettes publiques avec mon copain en train de me laver les cheveux au mieux. Et je vois que vous êtes toujours ensemble donc bon... S'il si faut que je me fasse chier dessus par une mouette, moi y a pas de problème Première Saint-Valentin avec mon copain cette année, super contente, ça tombe à vendredi, donc week-end en amoureux. Il a décidé de partir au ski avec ses potes. On t'envoie nos pensées. Bah j'espère que vendredi t'as passé une bonne soirée quand même Moi j'étais contente en vrai quand du coup j'avais mes soirées toute seule. Hello Alors pour ma part, j'étais en stage à 10 000 km de chez moi, ma famille, mon mec, mon chat... T'étais où En Afrique du Sud. Et un jour, pas de nouvelles de mon mec, je m'inquiète. J'envoie des messages à tout le monde et au final, à 23h30, un message. Je pense qu'on devrait arrêter les frais ici, on s'est trop éloignés, je ne t'aime plus. Il devait venir me chercher à l'aéroport une semaine plus tard et partir en vacances avec ma famille l'été. Oh, spoiler alerte. petite dépression, oh non. Mais j'ai retrouvé quelqu'un. Oh, trop bien En vrai, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de lire ça après. Vous voyez, ça va peut-être donner espoir à des gens qui sont en train de vivre une rupture, qui sont trop mal et tout par rapport à ça. Sachez qu'on remonte toujours la pente, toujours. Même si ça peut prendre un peu de temps, on remonte toujours la pente. C'était la minute sérieuse, mais courage, courage les gars. Coucou, je sais pas si ça peut compter, mais ça fait toujours marrer les gens. Bon, j'ai été en couple avec un Maxime, puis un deuxième, et un troisième. Oui, oui, d'affilée et du coup, quand j'en parle, bah, je les numérote, je les appelle Maxime 1, Maxime 2, Maxime 3, mais c'est quoi ça Tu es dans la malédiction des Maximes S'il y a des Maximes qui passent par là, vous avez peut-être une touche, hein J'ai voulu faire une ambiance romantique, donc petite bougie autour du lit, et bah pendant l'acte, la couette a pris feu. Au moins l'ambiance était hot Ah bah là, pour être hot, c'était hot hein oh mais c'est pour ça, dans les films, il y a toujours les bougies, les machins. C'est hyper dangereux. Il y a de l'orage Oh non, il y a de l'orage... Voilà, une belle VDM spéciale amour qui m'est arrivée il y a trois ans. Avec mon chéri, on allait passer à l'acte, on était tellement pressés qu'il m'a jeté sur le lit. Waouh Manque de bol, ma jambe était pliée, il m'a dégommé le genou. Ouh, j'ai senti mon genou partir et se remettre en place oh, Aïe, ya ya ya ya ça fait mal On a quand même fait notre petite affaire. Quoi Mais comment t'as pu vouloir baiser quand même euh, copule, enfin, euh... Je suis un peu lâché là. Mais en pleine nuit, je me réveille. Le genou avait triplé de volume. J'ai eu atrocement mal. incapable de me lever. Mon copain dû carrément chercher de l'aide. En pleine nuit, et appeler le SAMU. Résultat, gros malaise aux urgences quand on a dû raconter l'histoire au médecin. Bah tu m'étonnes J'ai raconté que je m'étais blessée en me jetant toute seule dans le lu. Il vous a cru, je pense, oui. Putain, luxation de la rotule. On y va mollo au lit maintenant. Bah tu m'étonnes. Il <rire> oh y a l'orage qui gronde, putain de ta mère. Bon voilà tout le monde, je pense que je vais m'arrêter là. Honnêtement, ça fait plus d'une heure que je filme, donc je vais essayer de faire un tri au montage. Euh, vous m'avez bien fait rigoler encore une fois et vous me rassurez beaucoup sur ma propre vie sentimentale. Ça c'est génial. <rire> J'aime toujours trop filmer ces vidéos-là, je sais pas pourquoi. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao